Voilà, voilà, ça c'est de la lumière. Ça, c'est de la lumière. Tout le monde. Et on dit merci à Larry. Alors en fait, on dit doublement merci, on dit merci à Larry et Fanny. Larry, c'est cette petite chinoiserie, pas si chinoise que ça, d'ailleurs, faite en aluminium de très belle facture et qui me permettra désormais de ne plus m'agacer sur mon profil sombre. Et Fanny, c'est mon assistante du jour qui a bravé les 30 et quelques degrés romains pour venir me cadrer. Cadrez-moi On disait, il y, a encore, il y a encore six mois, on disait, vous savez, Johnny a trois passions, le rock'n'roll et la moto. Eh bien moi, j'ai trois sources d'agacement, d'irritation. C'est le cadrage, la lumière et les fautes de raisonnement dont la syntaxe n'est finalement qu'un embryon, qu'un qu qu catharsis, qu'un catalyseur. En réalité, tu, tu, fais un petit, tu, tu pratiques un peu la confusion mentale, c'est-à-dire que tu mélanges des concepts de séminaire, c'est-à-dire ouais. tu mélanges une, une structure euh, sérieuse sur la forme, mais avec une incompréhension telle des signes d'intérêt féminin et même de l'échange la, de la, de en général, que je crains que tu tires de cette... De, de mes analyses, une mauvaise interprétation, en fait. Tu sembles totalement omettre que derrière cette pseudo-amitié, il y a simplement le désir d'un homme éconduit qui ne comprend rien et qui ne rêve que d'une chose, c'est retremper son biscuit. Ça, ça ne s'appelle pas de l'amitié. Ouais en y réfléchissant et en me demandant quel contenu je pouvais vous pondre à ce sujet, sur le sujet de, du, du raisonnement et des, de la logique booléenne, aristotélicienne, etc., je me suis rendu compte que finalement l'approche la, peut-être la plus pertinente serait la plus pratique. Donc je me suis permis de me trimballer pendant ces dernières semaines avec un carnet et un stylo, vous voyez, ça c'est un de mes exemples de carnet, enfin bon, pour tout à fait franc, c'est pas celui-ci, celui-ci il est un peu gros, ça c'est ma to-do list, mais enfin un carnet du même genre, et un stylo de ce type-là, euh, stylo d'ailleurs dont nous reparlerons, souvenez-vous-en de ce stylo, parce que nous en reparlerons dans quelques minutes, et j'ai noté, noté, noté la lumière, noté le projecteur. On arrête, on note tout j'ai noté la, la fréquence, les dix erreurs de logique les plus évidentes que j'entendais le plus souvent. Alors voilà, on va commencer sans, sans plus attendre. Donc, encore une fois, euh, je n'ai rien... Alors, je sais pertinemment, j'entends d'avance les contre-arguments. Euh, quand je parle de logique, je sous-entends la logique booléenne, c'est-à-dire celle qu'en gros on apprend au début de ses études de science, moi, celle qu'on a faite avec... Au lycée Masséna, en maths sup, avec Monsieur Técourt, le premier jour de la rentrée, c'est cette logique qui comprend l'associativité, la commutativité, la distributivité. Hein. Un de ces aspects euh, dit euh, qu'une lumière ne peut pas être allumée ou euh, allumée et pas allumée en même temps. Hein. En logique euh, booléenne, ça, ça n'existe pas. Ça s'appelle la loi de complémentarité. Il y a d'autres lois. Il y a l'absorption, la simplification, la redondance, etc. Euh, la complémentarité. Euh, on peut il contre-argumentait en disant bah Oui, mais une lumière, elle peut être euh, allumée et pas allumée euh, si euh, 50 nuances de gris, elle est un petit peu entre les deux. Bon, bah, à cela, aux logiques qui ne, qui ne manqueront de pleuvoir euh, contre la logique et euh, ar aristotélicienne, je prendrai un petit peu le, le même argument que Jancovici euh, quand, il, quand il est prêt à parier toutes ses économies qu'une une politique venant à enfreindre les lois physiques euh, ne fonctionnera pas. Mais moi, je vous dis, euh, si vous cherchez à opposer à la logique booléenne une autre logique, ésotérique, euh, émotionnelle ou que sais-je, est-ce eh que vous monteriez dans un avion dont les principes ont été conçus sur une autre logique que la logique booléenne Moi, personnellement, non. Ce qui ne m'empêche pas de comprendre et de savoir qu'il y a une logique des émotions et des sentiments, qu'il y a une logique particulièrement masculine et féminine, qu'il y a des stéréotypes de logique féminine, d'ailleurs, que je le sais pertinemment que j'ai écrit les contenus dessus. Néanmoins, je ne montrerai pas dans un avion qui ne répond pas au principe de la logique euh, booléenne parce qu'il va, qu va tomber. Alors, ces erreurs logiques, on va commencer par la première, corrélation et causalité. Exemple, je lisais... Dans un journal, il y a peu, une publicité, enfin je la parcourais, une publicité pour des camps de vacances, pour les enfants, euh, qui sont des colonies de vacances améliorées, où on les challenge intellectuellement, où ils ont des épreuves à réaliser en groupe, où ils ont des... C'est pas des, des révisions du programme, mais un certain nombre de, de challenges intellectuels, où on leur apprend le conf, la résolution du conflit, la confrontation, la, la, la, la discussion, euh, le sport, etc. Enfin, ce qui devrait être d'ailleurs le but d'une colonie de vacances, mais du peu que j'ai connu et fréquenté, on apprenait plutôt la, la glande. Alors, le... il était... Donc, je, je, je, je nie pas... Le contenu objectif de cette colonie de vacances, de ce camp de vacances, ce que je conteste, c'est l'argument marketing. L'argument marketing était 77% des, des participants, des enfants ayant participé à nos camps de vacances depuis l'année euh, je ne sais pas quoi, ont été admis longtemps plus tard dans leurs études, dans des études supérieures. Je ne sais plus exactement quest ce qu'ils entendaient, comment ils définissaient la catégorie études supérieures. Néanmoins, le chiffre était 77%. Il m'a marqué. Euh, ça, c'est confondre la corrélation et la causalité. Je vais vous expliquer pourquoi dans, dans, dans un instant. La même erreur a été faite pendant des années avec des médecins ou soi-disant chercheurs qui prétendaient que le verre de vin rouge mensuel, euh, euh, euh, quotidien pardon, Fanny qui me trouble en passant devant la, derrière la caméra à pas, de, à pas de loup, à pas de chat. Euh, le verre de vin rouge euh, man, euh, hebdoma, euh, journalier quotidien permettrait de repousser euh, le cancer, la sclérose, la sclérose en plaques, euh, l'invalidité quelconque. En réalité, il a été démontré que c'était une corrélation et pas une causalité puisque le vin rouge n'aide à rien. C'est simplement que le mode de vie des gens, le statut socioprofessionnel, les ressources et le mode de vie des gens consommant du vin étaient généralement plus avancés, ils prenaient plus soin d'eux, ils bénéficiaient d'entrées de soins de qualité supérieure, ils avaient généralement un mode de vie plus sain que les gens qui buvaient de la, de la bière, de la vodka ou autre. Donc l'erreur, corrélation, causalité est la première de notre faute de logique que vous et moi parfois commettons en permanence et qu'il faut désormais mettre aux oubliettes, il y en a marre, corrélation n'est pas causalité, deux faits qui coexistent n'ont pas une relation de, de, de, cause, à, de, de cause à effet. Hein, pour, pour finir, pour ceux qui en douteraient, qui n'auraient toujours pas compris, c'est comme si je vous disais, ce stylo, hein, le fameux stylo dont je vous parlais il y a quelques instants, ce stylo repousse les orangs-outans. Hein. Bah oui, parce que regardez, il est toujours avec moi, et euh, jusqu'à preuve du contraire, aucun orang-outan ne s'est introduit dans cet appartement, bon, sauf, sauf moi évidemment. La deuxième erreur en logique booléenne, ceci c'est peut-être la pire, j'aurais peut-être pu commencer par elle d'ailleurs, c'est de, de ne pas comprendre et de ne pas se souvenir de la règle si A implique B, si phénomène A implique phénomène B, alors B n'implique pas A, c'est non B qui implique non A. Exemple, quand j'attribue à F, c'est-à-dire au plus petit dénominateur commun féminin, ou à H d'ailleurs, un trait de caractère, il y a toujours un ami des bonnes femmes qui vient me répondre à la chose suivante. Par exemple, je dis, bon, ma bah, F est changeante. Et on va me répondre euh, mais moi, je suis changeant et je suis un homme. Donc, tu vois bien que ce que tu dis est faux. C'est un petit peu comme si je vous disais, euh, il pleut implique que en regardant par la fenêtre, je vois que c'est mouillé dehors. Ça, quelle, est la, quelle est la conséquence de cette proposition Il pleut, donc, si je regarde par la fenêtre, c'est que c'est mouillé dehors. Fanny, quelle est la conséquence Fanny ne sait pas. Mais c'est que si un jour, ça n'est pas mouillé dehors, c'est qu'il ne pleut pas. Par contre, je ne peux pas en déduire que si c'est mouillé dehors, alors il pleut. Parce que si c'est mouillé dehors, c'est peut-être que mon voisin qui arrose ses plantes au jet d'eau a arrosé dehors. Tu comprends, Fanny elle est en train de boire de l'alcool, donc on, on ne sait pas si elle est jus de non. C'est du jus de citron, très bien. Troisième erreur de raisonnement que je ne veux plus jamais entendre, pitié, j'en ai marre, c'est quand la conclusion invalide le raisonnement. Alors j'en parlais tout à l'heure avec mon petit chouchou Jean Covici, à qui on reproche d'être pro-nucléaire. C'est pas qu'il est pro-nucléaire, c'est que il, il, il souligne et il met au jour un certain nombre de présupposés et de sous-jacents qui sont que l'on ne tolérera que peu ou en tout cas pas sans la contrainte une économie décroissante. Donc quand on n'est pas prêt à tolérer de retourner tous à rouler en Fiat 500 qui consomme 2-3 litres au 100 euh, et quand on n'est pas prêt à renoncer à l'air conditionné euh, l'été et au chauffage l'hiver, tant qu'on n'est pas prêt à passer des hivers à 16 ou 17 degrés à la maison, et des étés euh, comme moi ici à 30, à 30 degrés jour et nuit, eh bien alors, nous ne sommes pas en mesure de continuer à population croissante à fournir cette énergie sans énergie nucléaire. Mais l'erreur de raisonnement consiste à dire, parce que l'émetteur du raisonnement, euh, a, on connaît ses conclusions, et comme ses conclusions sont que l'on est contraint à, à tout paramètre égaux, de développer le nucléaire, de, de, de ne pas abandonner le nucléaire, alors on invalide tout le raisonnement car sa conclusion vient en porte-à-faux avec nos préférences initiales. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique, ce n'est pas boulet, hein, Voilà. Quatrième erreur de logique, pitié, arrêtez de la faire. Euh, cette stratégie m'a aidé et fonctionne dans le domaine A, donc elle continuera de m'aider et, et de fonctionner dans le domaine B. Hein, par exemple... Si commercialement, il est généralement profitable d'être insistant avec un prospect pour décrocher un contrat, ça ne veut en, ne veut en rien dire qu'il est souhaitable d'appliquer cette insistance indifféremment à des relations amoureuses et amicales. Une stratégie qui fonctionne dans un domaine A ne fonctionne pas forcément dans un domaine B. 5. Euh, la, la recherche de l'intention cachée qui amène à la réduction au goût. D'ailleurs, vous trouverez en commentaire une formulation plus synthétique plus compacte de cette erreur de logique, la recherche de l'intention cachée qui amène à la réduction au goût. Alors celle-ci, euh, je l'ai vécu récemment en, en remarquant c'était où on était à Barcelone, il y a quelques jours et je faisais remarquer à une amie, que les types qui avaient fait de la gonflette avant, avant l'été éprouvaient le besoin de se mettre ces espèces de débardeurs qu'on qu achète en salle de muscu, là, vous savez, extrêmement échancrés, là, avec l'échancrure qui arrive quasiment jusqu'au jusqu flanc, et extrêmement échancrés également devant et dehors avec des bretelles très fines. Tu vois ce que c'est, Fanny Ces grands débardeurs un peu oversize, bretelles très fines, et échancrés sur au moins 30 ou 40 cm devant, sur les côtés et derrière. Ouais, ouais. Pour hommes. Eh bien, les types qui font de la gonflette se retrouvent toujours à acheter et à porter des trucs comme ça, même en dehors de, de, de, de la salle de sport. Et je faisais remarquer donc ça à cette, à cette ami qui m'a répondu, euh, pourquoi ça te plaît C'est-à-dire que là, moi, je ne faisais que remarquer une récurrence et m'interroger sur la récurrence, et en fait, ma remarque a été occultée pour sauter tout de suite à la recherche de quelle intention cachée à ta question, et au fond, est-ce que ça te plaît ou pas on s'en fout que ça me plaise ou pas, ce n'est pas la question. Je faisais l'objet, je, je, je, je partageais une observation, une, une observation contradictoire. Enfin, je cherchais la contradiction, je partageais une récurrence et j'espérais, euh, rien du tout d'ailleurs, c'était juste simplement pour parler, je me demandais si l'autre l'avait remarqué, si, si, si il ou elle en avait été témoin, mais on m'a accusé, c'est très féminin d'ailleurs, derrière cette observation gratuite, de cacher une espèce de recherche de validation non-dite. Hein. Tu, tu veux que je valide ton goût, tu, tu veux que ça... Te... Je m'en fous, ça ne, ça ne me plaît ni oui ni non, ça ne m'intéresse pas, je, je ne le porterai pas, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'opinion. N'attribuez pas toujours à celui qui, qui émet une réflexion sur une récurrence ou qui note une contradiction, ne lui attribuez pas des intentions cachées, il n'en a parfois pas. Sixième entorse à la logique l'argument d'autorité ou de contre-autorité. Alors, je ne prendrai qu'un exemple avec la, la contre-autorité. Hein. L'argument d'autorité, on sait ce que c'est. C'est une personne, généralement admise comme experte dans un domaine, sans d'ailleurs que l'on soit en mesure de, de témoigner, de vérifier de cette expertise, a émis un jugement, on s'y adosse, on le pompe, on le copie. Ça, c'est l'autorité. Moi, je vais vous donner un exemple d'argument de, de contre-autorité. La, la, la, la décision qui m'impacte euh, provient qui m'impacte potentiellement, hein, directement, provient d'un maire ou d'un dirigeant pour lequel je n'ai pas voté, donc elle est mauvaise. Hein. C'est le fameux jeu de l'opposition systématique euh, dans le dualisme politique gauche-droite. Hein. Toute décision de l'opposition est forcément mauvaise. Oui, ça, c'est l'argument de, de, de contre-autorité. C'est ridicule. On peut, on peut être de droite économiquement et embrasser des décisions de la gauche et, et vice-versa. La septième, c'est le monodéterminisme. Celle-là, elle m'insupporte. C'est peut-être, euh, selon moi, ce sont les deux clés avec la 2. Hein. Je vous rappelle ce que c'est que la 2. La 2, c'était A implique B, alors non, B implique Noir. La septième, le monodéterminisme. Mono Pardon, vous me forcez à parler vite, du coup, en me, en, me, en me cadrant, en vérifiant mon retour technique et en lisant un texte, eh bien, je bafouille, voilà, De mon côté au rang autant. Le monodéterminisme, c'est quand on... Quand s'acharne à s'attribuer raison sur la cause d'un problème quand en réalité la cause d'un problème est multiple. Alors on a un exemple très actuel avec la, la baisse de l'éternelle réduction de la vitesse sur les routes. Vous savez qu'on est passé de 110 à 100 à 90, et maintenant à 80, donc on sera bientôt dans quelques décennies, on roulera à 40 ou 50 sur nos nationales et départementales. Et évidemment, c'est faire du monodéterminisme sur la vitesse comme facteur accidentogène. Alors qu'en fait, les facteurs accidentogènes, c'est l'inattention à 30%, l'alcool à 15%, la vitesse à 10%, puis suivent un certain nombre d'autres. Selon moi, ce, ce classement, omet à tort le, le non-respect des distances de sécurité, parce qu'a priori, si on, met, si on maintient une distance avec les autres automobilistes, il est un petit peu difficile de rentrer dedans. Mais bref, il y a des dizaines et des dizaines de facteurs explicatifs à la, à la, à la mortalité sur les routes. La vitesse n'en est qu'un, et il est, il est loin d'être le premier, mais on n'agit que sur celui-ci. Hein, voilà. C'est un petit peu quand, comme quand on réduit l'ensemble des crises et des facteurs euh, aggravants pouvant percuter la France à un instant donné, on les réduit à 1. Hein, donc, c est, c est, euh, ça serait le sionisme, ou les musulmans, ou, euh, ou le réchauffement climatique, ou la crise économique, ou la crise de l'immobilier, ou euh, je ne sais quoi. En réalité, c'est tout ça, avec évidemment des facteurs d'importance, d'échelle, qu'il convient de discuter, voilà. Le huitième, la huitième entorse à la logique, pitié, arrêtez et arrêtons de la faire, je m'inclus dedans, enfin, je m'inclus un peu moins, parce que celle-ci, je ne la fais pas, l'incapacité à articuler des positions a priori contradictoires. Alors, je crois qu'il y avait eu un bac de philo il y a quelques, il y a quelques temps, qui a soumis aux élèves la, la discussion monisme dialectique contre dualisme donc qui se sont bien pris la tête. En gros, c'est est-on capable de sortir du tout l'un contre tout l'autre Par exemple, pour rester dans la métaphore automobile, euh, je, je suis pour la voiture électrique, pour la voiture à hydrogène, surtout en ville, ce qui n'empêche que j'adore conduire, j'adore piloter, je suis ingénieur en mécanique, cela n'est pas contradictoire, je n'ai pas à me, me ranger de façon unilatérale dans un camp ou dans l'autre, je n'ai pas à être un garçon boucher, fan de junk food ou un vegan. Je peux très bien avoir une consommation de viande quand j'en ai envie par moment et quand j'ai une certaine assurance sur sa provenance. Et je peux très bien vivre entre guillemets en végétarien ou en vegan pendant plusieurs jours d'affilée, voire pendant une semaine. Ceci n'est pas euh, opposable et ça, en tout cas ça ne devrait pas s'opposer. Forcez-vous à articuler des positions contraires ou qui peuvent paraître contraires à votre interlocuteur. La neuvième entorse à la logique, je suis l'exception donc j'invalide les règles. Non, tu n'es pas l'exception car c'est comme la stratégie en sociologie, tu n'es pas en mesure d'observer et d'analyser les règles qui président à ton comportement. Tu n'en as aucune idée. Seul un témoin extérieur avisé et au courant de toutes les conventions et qui sait penser correctement peut te dire si tu es archétypal d'un genre, si tu es le stéréotype d'une catégorie, si tu es l'archétype d'un caractère. Hein en parlant de caractère, revoyez ma dernière vidéo, ma, mon avant-dernière vidéo, Traité de caractérologie de René Lévesque, pour découvrir un petit peu votre caractère. Mais votre votre pouvoir votre pouvoir introspectif est limité forcément. Hein. Il ne va pas jusqu'à vous n'avez pas cette surpuissance, cette omnipotence de pouvoir vous élever au-dessus de vous-même et de définir si vous euh, si vous êtes euh, si vous enfreignez ou pas une catégorie, et en général, ceux qui, ceux qui, changent, ceux qui cherchent à s'exonérer de ces repères en sont l'emblème, en sont l'archétype. Il n'y a, a rien de pire que les punks à chiens, par exemple, qui sont évidemment le, le, le symbole, le repère de l'antimondialisme, de l'anticapitalisme et de l'antisociété, et, et qui en réalité, par conformisme de l'anticonformisme, finissent tous habillés pareil, coiffés pareil, à voir la même merde, allongés aux mêmes endroits, avec les mêmes clés euh, sales et pouilleux. Il y en a par chez toi des punks à chiens, Fanny Non, non es épargné bon. Alors, le dixième est un. Nous finirons avec le, donc, la dixième entorse à la logique que je ne veux plus entendre chez mes hommes d'influence et femmes d'influence d'ailleurs. Alors, ce n'est pas vraiment une entorse logique, c'est simplement des facteurs aggravants, des facteurs catalysants. Ce sont des accélérateurs à, à panne de logique. Le premier, c'est l'utilisation régulière et arbitraire de mots à la place d'un autre. Voilà. C'est un vocabulaire flou, un champ lexical limité et euh, alors, on ne sait pas, par exemple, je l'ai vécu pendant des années, euh, pendant mes ateliers au looking, quand j'habillais les gens, ils ne savaient jamais comment appeler les pièces. Donc un blouson était une veste, une veste était un manteau, un gilet était, un, un gilet était une veste, un cardigan était un pull. Euh, C'est un exemple anecdotique, certes, mais quand on ne désigne pas les objets leur juste qualificatif, quand on n'a pas le. le, le C'est comme si on se trompait de patronyme chez les gens qui nous entourent, et eh bien, on se crée de la confusion mentale, ou en tout cas, on accélère, on freine son raisonnement et on accélère la probabilité des erreurs de logique. Dernière, enfin, je vous l'ai dit, le 10, un, le 10 est un 10 et un 10 bis, ce sont deux catalyseurs à erreur logique, l'ignorance du contexte. Dans lequel les règles ont été formulées. Alors, pour, pour reprendre l'exemple du maire ou du dirigeant dont on n'apprécie pas la mesure ou le décret, eh c'est par exemple quand les décrets entrent en vigueur alors que c'est le successeur qui est en fonction. On blâme le nouveau car, n'étant pas au courant du contexte dans lequel est passé le décret, on ignore en fait que c'est son prédécesseur et que l'effet est rétroactif. Voilà, ce n'est absolument pas une liste exhaustive. Dites-moi en commentaire lesquelles de ces fautes de logique vous avez repéré dans votre, propre, euh, dans votre propre compendium, dans votre propre package à penser, dites-moi également lesquelles vous avez remarqué dans l'actualité récente, cherchons ensemble des exemples, cherchons à en commettre moins, et n'hésitez pas, hein, encore une fois, à souligner les miennes quand, quand elles arrivent. Voilà, euh, bah écoutez, j'ai fait 22 minutes, peut-être un petit peu moins après montage, j'ai été un petit peu long, mais excellente lumière aujourd'hui J'en suis ravi. Note, Fanny, note bien l'endroit des projecteurs, la puissance. On arrête, on note tout. La lampe, la, le degré de descente. Le, noter ça, exactement. Notez ça, c'est de la lumière.